En fait, les anthropologues ont montré que dans nos sociétés tout à fait contemporaines, il y a toujours du don et du contre-don et du don cérémonial, parce que ça, ça, ça contribue à, à autre chose que le, les échanges marchands. Les, éch les échanges marchands, euh, ils sont utiles, ils, sont, ils ont une fonction d'utilité, Mais alors que les dons et les contre-dons ont une fonction de reconnaissance mutuelle, une fonction de, de créer des liens, hein, de détailler des, des liens mutuels. Et donc, on est sur deux scènes différentes. La scène, je dirais, de la rétribution, dans une logique d'équivalence, pour tant de travail, tant de salaire. Et puis la scène de la reconnaissance, ou dans, un, dans une entreprise. Les salariés peuvent être bien ré, rémunérés, mais ne pas être reconnus. Reconnus, c'est-à-dire quelque chose qui leur, qui leur exprime la, la gratitude, de, le, le merci, pouvoir dire merci. Et cette fonction de la reconnaissance... C'est là qu'on est, on rentre dans le monde de la réputation, dans le monde de la, je dirais, non plus de, de l'équivalence, mais dans le monde, je dirais, de la solidarité, des liens, de l'amitié, et c'est une deuxième scène qui est, très, qui est très importante. En fait, le don lui-même, qui, qui s'y passe comme quelque chose de positif, peut devenir un, un système de pouvoir. Jésus, dans, dans, évangile, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu par exemple, le sur la montagne, critique, je dirais, le prestige du don du grand donateur, et il montre que la, la veuve, qui a mis, tout ce qu'elle avait, elle a mis davantage. Et donc. Euh c'est intéressant parce que c'est une critique du don que propose Jésus, et donc il y a bien donc une sorte de troisième scène qui n'est ni la scène de la rétribution ni la scène du don contre don et reconnaissance, mais qui est la scène je dirais du, du gratuit de la, de la, du, du don total dans lequel je, je, on donne sans compter et dans lequel on reçoit sans compter aussi cette scène de, je dirais, du don anonyme, du don gratuit, c'est une troisième scène qui est aussi très importante, et donc c'est important je pense de distinguer ces, ces ces différentes scènes, et je dirais de donner leur, la place à chacune de ces scènes. Ne pas vous croire qu'il n'y a que de la rétribution, que de la rémunération, ne pas croire qu'il n'y a que du don cérémonial, don contre don, etc., qu'il n'y a que de la reconnaissance, et ne pas croire non plus qu'il n'y a que du gratuit, anonyme, etc. Donc c'est important de distinguer ces, ces trois scènes. On ne peut pas séparer le don, le donner du recevoir, et dans le don cérémonial... On est obligé de recevoir, mais en fait, euh, la réception, ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que recevoir euh, Justement, il y a une véritable réception, il y a une véritable capacité, de la même manière qu'il y a une capacité de donner, il y a une capacité de recevoir dans la vie, de recevoir tout ce qui nous est donné pas dans la vie, euh, qui présuppose la possibilité de ne pas recevoir. Euh, le, le philosophe Emmanuel Kant insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que tout ce qui est de l'ordre, du plaisir, notamment du plaisir esthétique, par exemple, on ne peut pas être obligé. C'est comme si on m'obligeait, euh, obliger quelqu'un à avoir un plaisir, ce n'est pas possible, parce que c'est forcément libre, il faut qu'il le, il qu le veuille aussi. Et c'est pourquoi je suis très attentif au fait que dans l'évangile de Jean, euh, on a de ce, cette parole extraordinaire qui dit que le monde, le, la, la parole est venue dans le monde, la, la lumière est venue, et le monde ne l'a pas reçue. Ça veut dire que il a la possibilité, le monde a la possibilité de ne pas recevoir la parole. Cette possibilité de ne pas recevoir, c'est aussi du coup la possibilité de recevoir. Si je suis obligé de recevoir, en fait, je ne reçois pas. Recevoir, c'est pouvoir ne pas recevoir et recevoir. Euh, recevoir vraiment, recevoir pleinement. Donc ça, c'est un point que je, crois, que je crois très important. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a une, des très grandes diversités dans nos capacités de réception. Euh, la parabole des talents montre trois personnages qui ont des capacités de réception différentes. Il y en a un qui peut recevoir plus et qui peut en faire plus de ce qu'il a reçu, justement dans une logique de don contre don, il va différer, il va en faire encore autre chose, il y a quelqu'un qui reçoit un peu moins et qui en fait encore autre chose, mais il y en a un à qui ce qui lui a été donné est déjà trop, et donc il n'arrive pas à en faire quelque chose, il, veut, il pense juste qu'il va restituer exactement ce qui lui a été donné, donc il l'enterre, il le cache pour le restituer tel quel, donc il n'a pas compris que c'était un don, il a, il, a, il a cru que c'était un prêt, et que donc il faut surtout qu'il garde pour ne pas le, le gaspiller, pour le rendre tel quel. Il n'a pas compris que c'était un don, il n'en a rien fait de ce don. Bon. Donc, euh, certains êtres, en quelque sorte, ne sont, pas, ne sont pas capables de recevoir, et que si on leur donne plus que ce qu'ils peuvent recevoir, eh bien, ils vont détruire ce qu'on leur donne, ou ils vont le gâcher, ou ils vont le rabougrir, ou ils vont justement pas le prendre comme un don, ils vont du coup se sentir en dette d'une manière euh, négative, etc. Ça, c'est euh, gérer les les difficultés qu'il y a dans le recevoir. Et je pense que ce qui, est, ce qui a été vraiment l'effort de la réforme, ça a été d'éduquer un peuple de grands récepteurs. Non pas de grands donateurs, mais de grands récepteurs. Parce que Dieu nous, a, nous donne tout. Euh, la nature, le soleil, euh, le, le, la nourriture, l'abri, le, le, le, le, le, la vie, euh, l'amour. Enfin, bon, L'important aujourd'hui, c'est de c'est de goûter tout ce qui nous est donné, c'est de recréer, c'est de, de, de lire tous les livres qui ont été donnés, de revoir toutes les œuvres d'art qui ont été produites par les humains. Il faut commencer par, avant de donner à notre tour, il faut commencer par recevoir tout ce qui a été donné, et le recréer en quelque sorte, le, le recevoir pleinement, le, le, le, euh, le rendre de, de, au sens d'un rendu, au sens d'une gratitude. Voilà, ce que je dirais, peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui.